Qu'est-ce que chanter en onomatopée Qu'est-ce que c'est encore cette chose-là Est-ce que c'est possible Est-ce que ça correspond à un style musical ou bien est-ce que c'est juste n'importe quoi Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. Alors, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que toutes les semaines, je publie plusieurs fois des conseils, des tutos, des astuces pour t'aider à bien chanter. N'oublie pas d'activer la petite cloche. Comme ça tu seras alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée et tu ne manqueras rien de mes conseils. Alors, une onomatopée, c'est quoi en fait C'est un petit son euh, bref, euh, une sorte de, de, de petite syllabe comme ça, rapide. Et oui, c'est bien utilisé dans le chant, et ça s'appelle le scat. Alors, euh, ça fait partie euh, du jazz vocal, c'est une manière de chanter dans le jazz, et euh, ça nous vient, alors ça, des années 20, la légende voudrait que Louis Armstrong en 1926 lors d'un enregistrement studio euh euh, n'avait pas les, terminé les paroles de sa chanson et donc du coup a, a griffonné quelque chose sur un bout de papier pour le, le dernier refrain et puis il a fait tomber euh, le papier pendant l'enregistrement et du coup bah, il s'est mis à improviser comme ça sur des syllabes en disant un petit peu n'importe quoi et euh, comme c'est un, un, un musicien qui avait énormément de, de créativité euh, bah voilà il a utilisé ça comme un avantage et ils se sont dit mais c'est rigolo euh, c'est rigolo cette, cette chose là on va on va la garder et c'est devenu carrément un genre de jazz vocal qu'on appelle le scat. Alors, ce qui veut dire que du coup, on va carrément remplacer le texte. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de texte dans ta musique et à la place, tu vas dire des syllabes. Alors, des syllabes comme quoi Ça va faire ça par exemple. Donc toi, là, j'utilise des syllabes. Ça veut rien dire, il hein, n'y a pas de sens, mais voilà, c'est simplement de la musique, il y a une petite mélodie, et j'utilise des syllabes là-dessus, et c'est ça qu'on appelle le scat. Alors évidemment, quand tu fais ça avec des musiciens, évidemment, euh, bah, ça va être beaucoup plus sympa. Euh, tu vas, euh, si tu te spécialises dans ce domaine, tu vas pouvoir utiliser euh, des petits sons un petit peu plus percutants ou un petit peu plus doux, en fonction de ce que tu veux donner dans tes improvisations. Oui, parce que ça, je te l'avais peut-être pas précisé, mais ok, ça va remplacer le texte, mais en plus on le fait en impro. C'est-à-dire que tu ne vas pas apprendre da bidou bidou da doué doué, tu vois. Ça va être quelque chose que tu vas faire en impro. Da bidou bidou bidou doué doué da bidou da da. Donc là, tu inventes. Alors évidemment, ça, ça se travaille, hein. ça ne va, va pas se faire comme ça. J'ai d'ailleurs une collègue Marie Millot qui partage ça sur sa chaîne YouTube. Elle est spécialisée dans le jazz vocal et tu trouveras sur sa chaîne bah, des vidéos justement pour t'aider à mettre en place le scat. Voilà, c'est une technique euh, comme une autre, hein, mais effectivement, on peut donc bien chanter avec des onomatopées. Ce n'est pas. Euh, quelque chose que font certains Zuluberlus, c'est un vrai genre musical. Alors, si tu veux aussi euh, recevoir chez toi les conseils des meilleurs coachs, je te propose de t'envoyer ça directement dans ta boîte mail. Pour ce faire, il te suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description. Tu auras juste à renseigner ton prénom et ton adresse mail et je t'enverrai ça dès demain, les meilleurs conseils des coachs mondiaux pour bien chanter. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, tu peux la partager à tes amis, s'ils aiment le jazz notamment, bien, ça leur plaira et ça les éclairera sur le chant en onomatopée, le chant SCAT. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao